La cérémonie des Ghosts de la War 2015 va commencer. Veuillez accueillir sur scène Salomé Lagrelle et Noël Et Parce que c'est un événement extraordinaire. Ah, Votre tour de monde! Votre tour du monde! Rapporteur, c'est un blog qui agrège euh, plein de blogueurs cinéma qui font des critiques euh, ou des actualités sérieuses sur leur propre blog. On, on détourne, la, on parodie l'actualité cinéma euh, avec des fausses, euh, des fausses news et des fausses critiques. On est vraiment ravis Merci à tous ceux qui ont pour nous concernant. Un petit poids sur 10. C'est un blog qui a maintenant 3 ans et demi et euh, qui parle de Paris plutôt sous l'angle du flâneur, donc des balades. Des lieux un peu insolites à découvrir, euh, parfois quelques expositions. savoir qui a gagné. Frenchie Fancy. Passeur de science. Little Box. Les Yves c'est l'histoire d'une fille, moi, qui, ne, qui avait tout le temps des accidents de voiture et qui ne savait pas s'en sortir. Et du coup, j'ai décidé de monter un blog pour, euh, pour aider les femmes comme moi à s'en sortir toutes seules, sans appeler leur père pour les dépanner parle de maquillage, euh, de soins de la peau, des cheveux, de comment se coiffer, comment se faire les ongles, des fois je parle aussi un peu de mode, mais euh, c'est surtout voilà, comment prendre soin de son corps, comment être bien à l'aise avec soi-même. Bah, Mouvly, c'est euh, un blog qui parle d'high tech, qui parle de tech, de technologie, mais euh, de façon très simple. C'est un blog musical et qui se base sur des coups de cœur. On parle de tous les styles, on parle des artistes qu'on aime et puis euh, voilà, on partage notre passion. C'est décalé. C'est un blog dans lequel je poste un pattern par semaine, comme son nom l'indique, et à chaque fois j'intègre le motif dans une scène. Et le Passeur de Science. Il va nous expliquer ce que c'est. Alors Passeur de Science, c'est un blog qui existe depuis 4 ans sur euh, lemonde.fr. C'est un blog qui raconte euh, toutes les petites histoires de la science dont on n'entend pas parler sur les grands médias, justement. La grande gagnante est Ella Fresh. La Fraîche. Ella Fraîche Ella Fraîche, c'est un blog mode que j'ai lancé il y a 4 mois. Et en fait, euh, mon ambition, c'était de faire un blog mode qui soit un peu différent de ce qu'on peut trouver actuellement sur la toile.